Bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidaire en Action. Aujourd'hui, on discute avec Yann de la Fédération Sud-PTT. Solidaire en Action. En, en action. action. Salut, ben bah, voilà, là on est un peu à la croisée des chemins, hein, puisque euh, ça fait quatre semaines euh, que le confinement est commencé. Euh, on a de petits euh, camarades patrons qui veulent faire reprendre euh, l'activité euh, de façon exponentielle, puisque là, bon, ainsi que l'a dit euh, récemment Philippe Val, voilà, là on est en train de battre des records de colis et on va les battre encore, alors que le pic d'épidémie… Philippe c'est hein. le président de La Poste, c'est ça Philippe, oh, c'est le de la Poste. pour les camarades qui ne sont pas du secteur. Un homme très sympathique, en l'occurrence, qui nous a dit au tout début du confinement, euh, donc au moment où vraiment l'attention était à son maximum et où il y avait plus de droits de retrait dans l'entreprise, qui nous a dit qu'il y avait quand même des opportunités de marché et que c'était quand même très bien, qu'il ne fallait pas lâcher l'affaire. Donc en fait, là, on, est à la, on a un moment où l'activité est dégradée, suite aux droits de retrait… Un massif qui a eu la première semaine, au manque d'équipement sanitaire, au fait qu'il n'y avait pas de masque, pas de gel, de la désorganisation complète, la désorganisation complète du groupe et puis de l'amateurisme, il faut le dire quand même clairement, voilà, de la direction, a provoqué euh, non seulement euh, les droits de retrait, mais aussi un certain nombre d'arrêts maladies, des gens qui se sont mis, les, les postiers postières, ont refusé d'aller au taf et donc ça a quasiment arrêté la poste la première semaine. Ils ont mis en place un mode dégradé. Hein, euh, qui, a, qui dure depuis maintenant euh, trois semaines, hein, c'est-à-dire trois jours de distribution euh, par semaine, 1600 bureaux ouverts, guichets ouverts au lieu de 10 000, et puis euh, donc euh, un mode très dégradé de, de distribution et puis d'accueil, de, de, voilà, de, de, et, euh, et donc là, ils sont en train de revenir à la charge sérieusement hein, pour euh, refaire prendre reprendre l'activité. Ils font ça dans un contexte où en fait, on les a quand même pas mal ennuyés ce qu'on a sorti un peu du placard, parce que là en l'occurrence, au détour d'une affaire juridique, c'est-à-dire on a attaqué la Poste en référé sur justement la mise en danger des salariés, sur l'évaluation des risques professionnels pendant la crise, et en l'occurrence pendant cette pendant cette petite procédure, il y a un document qui nous est qui nous est revenu en boomerang et on apprend qu'il y a 24 millions de masques planqués, 24 millions 300 000, un stock de 486 000 lots de 50 masques. Hein, stocké par la poste. Or, là, euh, la vérité, c'est que jusque très, très, très récemment, ils ont refusé hein, de donner les masques euh, voilà, aux postiers postières. On a même un exemple génial là, qui vient de sortir dans la presse hein, à Rennes où le 27 mars, une copine qui est dans un centre financier met un masque et se fait, euh, se fait quasiment sanctionner. On lui dit non, mmh. euh, le port du masque est anxiogène pour vos collègues, retirez le immédiatement. On la somme de le retirer. Donc, on a une boîte qui a fait n'importe quoi euh, nous, on a levé effectivement un gros sur l'histoire des, euh, des 24 millions de masques et euh, ça a fait un petit buzz. Ça a fait un petit buzz, mais là, on a vu quand même, et c'est pas inintéressant cette affaire, qu'on avait affaire euh, à l'État en réalité. Et que même s'ils si, euh, ont menti quasiment à tout le monde, euh, ils étaient en capacité quand même de se reprendre assez rapidement. Puisque, euh, audition au Sénat, euh, premier ministre qui intervient, le maire qui intervient, enfin, bon, Bruno Le Maire qui est le ministre de tutelle de la Poste, hein, et toute une campagne média qui a suivi immédiatement, euh, on va dire, notre révélation, puisque là, ce n'est pas souvent qu'on a un scoop quand on est des syndicalistes, mais là, on en, a quand même, on en avait quand même un. Et, euh, mais dans cette période-là, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour, euh, je pense, pour l'ensemble des salariés euh, de France, en réalité, évidemment, à la Poste en particulier, mais on a gagné euh, notre procès. En tout cas, on a gagné dans les grandes lignes, puisque la poste est obligée théoriquement par le juge d'évaluer les risques professionnels poste par poste dans la crise Covid et de définir, et ça, c'est pas un petit morceau, les missions essentielles au service public. Et là, euh, ce jugement, quand même, voilà, il, il va nous autoriser, euh, alors pas seulement à faire euh, du bruit, mais il va aussi nous autoriser à faire des choses dans les CHS. Hein, euh, Obliger les patrons à faire revoir les EVRP poste par poste et sérieusement. Euh, on est surtout dans la protection des, euh, des collègues parce que euh, là, la revendication, c'est évidemment les équipements, hein, c'est euh, que cessent les pressions managériales parce que. Et, et, et puis la revendication, c'est il bah, y en a quand même une, si, c'est qu'on reste en mode dégradé. C'est que de fait, en mode dégradé, mais pas pour les services publics essentiels en mode dégradé, mais pas euh, pour euh, les populations les plus fragiles, pour les prestations sociales, par exemple, ça, c'était un des aspects, mais aussi euh, pour les hostos, tout ce qui est sanitaire, euh, voilà, ça, on ne réclame pas du tout que ça soit dégradé, au contraire, on pense que ça devrait être priorisé. Et le problème de la définition voilà, des, euh, des missions prioritaires de la Poste en période de crise, c'est que là, il n'y a que nous qui faisons ça, c'est-à-dire la Poste en contrefou, on continue à pouvoir acheter du Zalando, euh, là, tranquillement, euh, sur, les, euh, sur tous les réseaux, en fait, hein. puisque là, on a quand même des... Euh, des artistes dans, une, dans un certain nombre de directions mmh. locales. Alors pour l'instant, c'est que local. Mais qu'on déjà dit, en, fonction de, voilà, en raison des ordonnances, on va vous prendre six jours ici et on va vous obliger à poser telle ou telle vacance. Ce qui est quand même assez génial dans la mesure où la Poste, pour l'instant, n'a pas le droit de le faire. Et côté Télécom, est-ce qu'il y a des choses particulières là en ce moment ou pas Mon Orange, il y a eu une tentative d'ouverture des, des, des magasins au tout début, mais ils ont vite fermé. En réalité, il y a beaucoup de salariés en confinement. Par contre, alors qu'Orange, c'est quand même une énorme boîte, et là, pour le coup, euh, voilà, qui fait 42 milliards de chiffre d'affaires, 3 milliards de bénéfices, là, ils profitent des ordonnances pour piquer des jours hein, de repos euh, aux gens qui ont été confinés au début de la crise, euh, où il y a quand même une bagarre. Il y a une pétition qui circule en ligne euh, sur « Touche pas à mes congés ». Il y a un hashtag hein, « Touche pas à mes congés ». Et puis, euh, du côté des euh, centres d'appel aussi, on a eu beaucoup, beaucoup d'affaires euh, euh, au tout début, surtout, Hein, euh, je pense à WebEl, enfin en fait, bon, téléper, téléperformance, WebEl, hein, il y a beaucoup, beaucoup de boîtes de centres d'appel et d'hôtesses et hôtes d'accueil, puisqu'il y a aussi un secteur hôtes et hôtes d'accueil euh, dans la Fédé, euh, qui ont beaucoup réagi au début, hein, euh, où il y a eu des droits de retrait, on avait eu cette fameuse histoire, je dis fameuse, elle n'est pas assez euh, de notre point de vue, hein, mais à Belfort, des salariés de téléperformance hein, qui ont débrayé euh, pour obtenir des meilleures conditions sanitaires ont vu les flics intervenir, et surtout, c'est les flics qui les ont accompagnés sur les plateaux. Alors, en disant non, les conditions sanitaires sont bonnes. Sous, euh, et, et sous, euh, voilà, sous menace d'avoir tous 135 euros s'ils continuent à la grève. C'était quand même un truc assez délirant. C'est vrai que ça n'a pas buzzé à ce moment-là. C'était le tout début de la, c'était tout début de la crise euh, Covid confinement, on va dire. Hein. Et euh, c'est vrai que euh, ça, ça fait partie des petites histoires. À savoir que bon, ce qu'ont en fait tous ces groupes, tous ces, tous ces gentils messieurs, c'est qu'ils euh, ont parfois arrêté l'activité en France, mais ils ont déporté au Maghreb, ils ont déporté euh, à Madagascar. Et euh, on sait que sur certains plateaux au Maroc, par exemple, euh, il y a des cas de Covid. Quoi. Et euh, vu les situations, la situation politique hein, euh, qui, euh, enfin, voilà, qui prévaut, c'est quand même pas une super démocratie. C'est quand même plus compliqué pour les salariés de la de se bagarrer. Quoi. Mais on sait qu'il euh, y a une grosse partie de, voilà, des appels qui ont été déportés euh, dans le Maghreb et puis dans les pays francophones, on va dire mais avec évidemment des conditions sanitaires plus que dégradées a priori, même si c'est compliqué de le voir. Il y a une pétition mondiale qui a tourné dans les centres d'appel contre l'ouverture des centres d'appel non essentiels. En action. en action. Si vous avez la moindre question sur comment faire au travail dans cette situation de coronavirus, n'hésitez pas à aller sur le site internet de Solidaire, solidaire.org, ce numéro vert qui s'affiche que vous pouvez se joindre 7 jours sur 7, de 9h à 19h. Les syndicalistes de Solidaires répondront à vos questions. Portez-vous bien, n'hésitez pas à partager et à bientôt les camarades.